de la CCT Je suis coach professionnel pour vous aider à retrouver un emploi qui vous correspond vraiment et réussir votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est extrêmement important, celui de la communication non verbale lorsque vous passez un entretien physique d'embauche, lorsque vous rencontrez enfin le recruteur et que vous espérez absolument décrocher un poste. C'est parti alors déjà, qu'est-ce que la communication non-verbale La communication non-verbale, c'est un langage qui est universel, qui est compris de tous et qui nous permet, en voyant une personne, d'être amené à un certain nombre de conclusions sur sa façon d'être, réelle ou supposée. Pour pouvoir décrocher un entretien d'embauche, il faut avoir la bonne communication non-verbale. Quels sont donc les points importants pour avoir une bonne communication verbale et, potentiellement, être recruté Le tout premier point pour avoir une bonne communication non-verbale envers le recruteur, c'est de montrer que vous avez confiance en vous. Comment faire ça Eh bien, ça va être la façon dont vous allez vous tenir et la façon dont votre corps va se mouvoir. Tenez-vous droit, dégagez toujours les épaules. Et euh, ayez toujours, de A à Z, le sourire. Et puis, dernier point important qui montre votre confiance en vous, c'est votre démarche. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites en sorte d'appliquer réellement ces points-là, faites comme si. Le deuxième point très important, ça va être votre gestion du stress. Comment faire pour ne pas se mettre à stresser L'un des meilleurs moyens que je connaisse, c'est tout simplement de vous mettre dans une attitude avant l'entretien positive. Comment bien, Il y a un petit moyen très simple qui est d'écouter une musique dynamisante. Une musique où, quand vous l'entendez, vous dites Yes, tout est possible. Oui, je vais le décrocher, cet entretien d'embauche. Je vais y arriver. Et à cette musique, vous allez associer un événement ancien de votre passé où vous avez eu une énorme victoire. Et vous allez ressentir, revoir cette victoire, et vous allez ressentir l'émotion que vous aviez eue à ce moment-là. Généralement, ça va vous amener dans la même émotion avant de le passer l'entretien, et vous allez être vraiment dans une émotion dynamisante. Ça va pallier le stress. Troisième point de la communication non verbale, c'est votre tenue vestimentaire. C'est quelque chose de très important. On juge toujours une personne sur ses vêtements, sur sa façon d'être. Il y a toujours une première impression quand vous rencontrez une personne. Donc, ayez toujours vraiment une tenue soignée. Vous en une bonne image. Si vous savez prendre soin de vous, c'est que vous aimez suffisamment. Donc, on ne peut que vous aimer également. Quatrième point de la communication non verbale, ça va les gestes d'ouverture que vous allez adopter en entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce que les gestes d'ouverture Ce sont des gestes qui invitent le recruteur à aller vers vous et qui ne mettent pas une sorte de mur invisible de distance entre vous et le recruteur. Faites un maximum de gestes d'ouverture. Les gestes d'ouverture sont les suivants. Toujours poser les mains sur votre table devant vous et quelquefois savoir parler avec avec vos gestes les gestes que vous ne devez pas faire sont les gestes de fermeture à l'inverse des, des gestes d'ouverture sont les suivants ne croisez pas les bras ne croisez pas également vos jambes ça peut se voir autre geste de fermeture mettre vos mains comme ça devant votre bouche clamant votre cœur il y a également le fait de euh, vous cachez comme ça la, la bouche et également mettre les mains comme ça derrière vous. Cinquième et dernier point, c'est peut-être l'un des plus importants, c'est le regard. Regardez le recruteur droit dans les yeux, toujours. Évitez de regarder sans arrêt le sol ou, ou la table ou vos pieds. Vraiment, faites un effort. Ne lâchez pas son regard, alors évidemment... Ne passez pas non plus pour un serial killer. Hein. Si vous détournez un petit peu le regard, ça peut arriver. Revenez rapidement au regard du recruteur. Ça, c'est de la communication non verbale. Ça montre que vous êtes à sa hauteur et que vous n'avez pas peur quelque part de lui. Voilà tout. C'était l'ensemble de mes bons conseils. Pour résumer, avoir confiance en vous. Éviter le stress vous habillez correctement, faire des gestes d'ouverture, maintenir le regard. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à aller sur le site gris.fr où vous allez trouver un lien juste en dessous. Où vous trouverez des tas de conseils pour réussir vos entretiens, décrocher un emploi, avoir davantage confiance en vous. Quant à moi, je vous dis Bye bye et à dimanche prochain.